Prends-moi pour clown du spectacle Je serai le premier clou de ton réceptacle J'écris en plein cimetière Ambiance spectrale Pas de cimetière J'ai la force du spartiate J'ai une citerne d'encre comme vaisseau spatial Je lève l'ancre et sème Les sirènes qui veulent du spécial Spécimen bipolaire Mon côté chaleureux un froid polaire, faut plus d'un pull au vert pour réchauffer mon cœur. J'ai passé des hivers à m'apitoyer sur mon sort. J'hiberne, je dis vrai, je compte sur mes sœurs. Je me livre à l'ivresse, ce qui plie mon corps. J'ai pris mes temps comme des leçons de vie J'ai grandi dehors Pour avoir raison et avis Je cueille aujourd'hui les raisins de mon envie Et cherche la lueur lors des nuits noires Perché sur mon honneur Je me vois dans le miroir Et miroite une image qui respire l'espoir L'esprit en plein essor, l'écran s'éteint Je crains le temps Car les se tend sans que s'étende un sentiment Je gratte au burin Par centimètre J'atteins vérin Et transforme la pression en passion d'effort Rap et réflexion L'effet est fort, les froids me fritent. valeur morne et morte, le froid me mais l'amour me porte Au bord d'un système qui me mène à la perte J'ai la certe mais amène de l'air dans les Je m'écarte pas de quête, je suis pas une maquette Une roquette dans la gorge, je me forge comme l'arpète Mon arpète, mais c'est calvé comme un boss quel vive qui parce sur ma peau se pose Prose aéro Je suis passé de zéro à héros Érotisme étagère, L'égotisme exagère La haut égoïsme chère Même l'exotisme de ma gerbe Verbe et verbe acerbe J'émerge un coup de verre Au milieu de ceux qui partent leur verge faut la réduit à trop que leur fierté contre de l'enduit. J'en déduis que le malin séduit. C'est dur, ça dit que je rêve des saturnales. Épique, sanctuaire orbital. Je peau des sardines, crée des pressions orbitaires. Jardine contre les décisions arbitraires. Archivénère, combien enflumage fume archivée. Substitué sous subutex, attiré par les succubes. J'ai subsisté, vu les cubes. Je conjugue, ça subjugue. Ce qui m'incombe, c'est que Marina cube. J'ai tant donné et vois que vous êtes tous damnés Dans vos vies qui ressemblent à des mortuaires tout allées Je rêve portuaire dans mon enclave ossuaire Sincère je m'insère et me dégage des ornières Contre l'esclave de l'ornement Rage sans tiers J'arrive avec comme ornement Des pages entières Je peux en cas de crise, carrément cathartique Face au démons je garde le sang antarctique Tellement, tellement de douleur Cache l'expression ironique Comme ultime soupir je pour les phrases iriniques J'ai sourire facile, mais fais mes gammes seul En abattement de fil, je change de seuil Je bannis la pilule comme personne Je vous manipule, je pleure quand la rue est vide Vrai, ma vie rude, je la frotte me cassonne Je casse les vépesses, on fait la force, tu me guides Même en détresse, j'ai jamais rien demandé J'espérais juste qu'on vienne M'aider, plongé dans l'attente, Je développé mon néon, lacune en latence comme un nion. Mais chaque seconde, je visse l'amélioration, j'aiguise une sonde mise sur les vertus. Brise continue et votre mépris perdure. Je suis la flûte. Monstère suffocante, haine détectable, Musique psychophante, tout m'est dévectable. Pourtant, dans un groupe délectable, je suis hors du coup. J'ai rien d'inmectable, me reproche pas le passable. Je recherche ta sagesse, les yeux pleins de sable. Je rêve par geste, je critique, Personne me verra dans l'artex en état critique avec dans le cœur une ex. Sourire, masque de soupir, le sourire, masque le pire. Je tiens à dire, c'est les sports que je quête quand je parle d'amour. C'est pas qu'une histoire de conquête Sourire, masque du soupir Le sourire, masque le pire Je tiens à dire C'est les sports que je quête Quand je pas d'amour, c'est pas qu'une histoire de conquête